Voilà, on a trouvé notre logement euh, via le site internet Studienne Mondial. Euh, on est à la base étudiante à Clermont-Ferrand. et donc, On, on... étudie en Angleterre où on avait l'opportunité de trouver un appartement là-bas. Donc euh, c'est génial parce qu'on a pu trouver un appartement très proche de l'université. Donc euh, ça déjà c'est bien. L'appartement il est grand. Euh, on a mmh. deux chambres, deux salles de bain. Pour deux filles, c'est quand même pas mal. Mmh. C'est moderne. C'est moderne. On a genre euh, piscine, jacuzzi, enfin le rêve quoi, comme <rire> étudiant dans l'immeuble et euh, ça a été hyper facile pour trouver. On a euh, deux clics sur internet voilà, pour trouver un site internet et après il a suffi de réserver euh, via euh, les personnes qui travaillent directement avec Studium Mondial à Nottingham et on a bouqué et on est arrivé depuis le mois de septembre. Mais... On n'a pas visité, ça c'est sûr, on n'a pas visité avant, mais on n'était pas déçus.